Je m'appelle Jeff Dupin, je travaille pour l'ONG African Wildlife Foundation et là je suis le directeur technique pour l'Afrique centrale, l'Afrique Ouest. Je développe alors les programmes de conservation de AWF dans cette région de, de l'Afrique et en même temps je suis comme le directeur de, de l'initiative de African Apes Initiative, qui est une initiative que j'ai développée, que je suis en train de mettre en œuvre, euh, qui cible la protection des grands singes, des différentes espèces et sous-espèces des grands singes en Afrique. En août-septembre 2013, on a dit que, okay, On va traverser le Dja. On va voir nous-mêmes ce qui se passe là-dedans. C'est de là où l'idée est venue. Alors avec une équipe, faire le constat, là, au milieu du Dja, où jamais avant, des outsiders, des étrangers comme nous, sont arrivés et aller vérifier un peu l'état des choses là-bas. L'observation qui parle le plus, c'est que ces braconniers qu'on a rencontrés, un de braconniers était à 3 heures de marche de son campement pour chercher des traces des animaux au milieu de la forêt. Il a tué un céphalophe euh, avec fusil et il a eu, trouvé un autre céphalophe déjà pourri dans, dans une pièche. En 3-4 jours, je pense, ils ont, ils ont tué, je on ne sais pas c'était 4 quatre, quatre céphalophes, 5 céphalophes, 3-4-5 singes, c'est tout. Ça, pour, pour une zone qui est censée être tellement riche, c est, c est, ça, c'était la grande déception. Ils ont avoué qu'on a sous-estimé la menace qu'il y a à l'intérieur, là. Il, dit que nous tous, il a dit ça, le secrétaire général a dit que bon, nous tous, on est en train de discuter, pas avec les communautés autour, mais on a on ignoré que la situation à l'intérieur est assez sérieuse et grave, alors il faut une adaptation de stratégie. Mais ce qui se passe maintenant, ce que les gardes racontent, c'est que ils arrêtent quelqu'un, on l'emmène au tribunal, et là, là il y a un arrangement entre le magistrat et, et, et le braconnier, ils donnent un peu d'argent, on leur donne la liberté, et maintenant ce sont les, les gardes qui se mettent en danger, parce que sont eux les, les mauvais maintenant, oui? Et là, les gars ne sont pas aussi toujours prêts à faire ça. Saisir l'avion de vie. Oui, mais vraiment, emmener quelqu'un à être puni au niveau du de... tribunal, ils, ils, ils ne sont plus trop chauds à le faire.